Cher docteur, vous parliez euh, d'explosion du contentieux en Tunisie. On a, on a vécu ça en France après 2002, vraiment une explosion. Euh, ça n'a pas été un tsunami, mais ça a été une explosion. Ce qui a calmé l'explosion, deux facteurs. La première, c'est le déploiement des, euh, des, euh, de, la, de la médiation en santé. Moi, je dis souvent parce que c'était le, le cas, j'étais 8 ans administrateur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, euh, je, je, je prenais cet exemple parce qu'il était très parlant, une maman qui perd son bébé à la naissance, c'est naturel pour se reconstruire qu'elle veuille la vérité, mais elle ne cherche pas d'argent, et elle ne cherche pas à mettre en cause Pierre-Paul ou Jacques. Et la loi du 4 mars 2002 a réussi beaucoup de choses, mais c'est rétamé, pardonnez-moi l'expression, un rétamage en règle sur la partie médiation. Comment dire la vérité à cette maman sans pour autant engager les assureurs, les avocats, etc. Et il a fallu attendre 2006-2007 pour qu'on mette en place réellement une démarche de médiation qui soit déconnectée de la, la, la notion de responsabilité, mais simplement de la vérité. Et d'autre part, euh, les seuils de gravité qui ont été euh, introduits dans la loi de 2002, qui fait que, certes, on reconnaît le droit à l'indemnisation pour l'aléa thérapeutique, mais à partir d'un certain seuil de gravité. En dessous, non. Et, et, et par la force des choses, ça permet à ceux qui sont réellement blessés avec des conséquences graves, je l'ai expliqué tout à l'heure, d'obtenir réparation sur la solidarité nationale et, et, et, et pas ceux qui sont certes blessés gravement, mais pas suffisamment gravement, parce que pour quand c'est soi-même, on est blessé gravement. Après, il faut passer par le prisme d'une expertise qui va déterminer. Et, et tout ça, a finalement, a été de nature à équilibrer les, les forces en présente sur la, la responsabilité et sur l'explosion de cette responsabilité qui a donc, à partir de 2006-2007, baissé de façon très significative. Merci. Donc, pour ma part, je vous annonce que la charte du patient hospitalisé a vu le jour en Tunisie beaucoup plus tard. Donc, si la première en France a vu le jour en 2004, la nôtre entre 2011 et 2014, à mon sens, et n'a pas connu d'évolution depuis. Et je voudrais juste rebondir sur la réflexion qui a été dite concernant l'exposition des affaires en justice. C'est que nous considérons que... Un des préalables nécessaires pour éviter cette exposition, c'est la communication transparente entre le malade et le médecin. Et comme ça a été constaté en France, lors des euh, process de, de conciliation, lorsque le patient écoute son médecin, quand il y a un dialogue pendant cette, cette conciliation, souvent l'affaire s'arrête là. Et, et ça veut dire que s'il y avait eu dialogue euh, Transparent, clair, intelligible par le patient, on aurait pu éviter toutes ces affaires en justice. Bien, simplement pour conforter votre position, on le voit souvent dans les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, puisque je siège au niveau de l'île de France, et j'appuie totalement ta, ta, ta position, à savoir que beaucoup de familles viennent devant la commission pour comprendre ce qui s'est passé. Euh, indépendamment de ça, ce qui est dommage au niveau de ces commissions, c'est que les victimes viennent souvent seules. Les associations font un travail remarquable pour les accompagner autant faire se peut, mais en contrepartie, nous avons des établissements, aussi au niveau de la France, on a des gros établissements, qui ne sont jamais représentés. Et ça, c'est quand même excessivement dommage. D'autre part, sur, on a d'autres difficultés, et là, ce sont des signaux d'alerte, attention à la tenue des, des dossiers médicaux. Il y a beaucoup de dossiers médicaux. Il a été rappelé dans une des diapositives d'un Michel qu'on devait recevoir le dossier médical sous huit jours ou sous deux mois en fonction du degré d'ancienneté. Il n'empêche qu'il y a des dossiers médicaux qui n'arrivent pas à temps pour les expertises médicales. C'est extrêmement gênant. D'autre part, certains dossiers disparaissent. Certains dossiers, on l'a vu sur un certain nombre, c'est exceptionnel, ont été réactualisés a posteriori par rapport à l'accident. Donc soyez très vigilants à la tenue du dossier médical. Ça, c'est quand même aussi un élément très important. La notion de consentement, je vous pour permettre un choix éclairé, ce n'est pas parce qu'on signe cette feuille qu'automatiquement on consent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qu'on la signe. Et un certain, dans un certain nombre d'établissements parisiens privés, on a vu aussi des signatures qui étaient faites en amont des consultations. Donc ce n'était pas un médecin qui expliquait. C'était simplement la secrétaire qui est donnée dans une liesse de documents. Je dirais, ça n'a aucune valeur et donc on en tient excessivement compte. Alors, une autre question. Oui. Euh, bonjour tout le monde. Euh, Riyad Garfali, euh, universitaire, ancien avocat, euh, cofondateur du Média Nawet. Euh, Justement, c'est une observation en fait à... Ah, docteur Charboni, ne trouvez-vous pas que c'est très bien qu'il y ait une juridicisation de, justement, de, de, de, euh, des fautes médicales, euh, en l'absence d'une prise en charge correcte par les hôpitaux, par les établissements sanitaires, euh, cette phase transitoire, je trouve que c'est très très bien qu'il y ait cette judiciarisation, euh, ça permet au moins d'en parler un peu plus euh, chose qu'on ne faisait pas assez précédemment. Merci. Voilà. Euh, je ne suis pas en train de faire le procès de cette je, juste Je suis juste en train de la décortiquer. Il est certain que euh, les effets de cette judiciaire qui découlent d'un droit constitutionnel à tout citoyen d'aller en justice quand il se sent lésé. Ça je ne le conteste pas. Mais l'explosion de ce phénomène, malheureusement, a retenté sur la santé du citoyen, compte tenu des dérives que j'ai expliquées dans mon exposé, montrant que le médecin peut, en ayant une crainte exagérée d'être poursuivi en justice, de sortir sans parapluie, de se protéger en utilisant le plus de techniques qui le protège, qui le met à l'abri d'une affaire en justice, plutôt que de chercher à tout prix de sauver et de guérir son malade. Je te donne un exemple. Aux états unis maintenant, plus que 30% des césariennes qui sont pratiquées ne sont pas nécessairement médicalement indiquées. Mais dans le moindre petit soupçon, soupçon de risque, on passe à la chirurgie et on, on, on fait la césarienne. Imaginez donc, le, bon là ce n'est pas un dégât considérable, mais juste vous, pour vous, vous montrer jusqu'où peut aller le souci de, de, de, de, de, de, de précaution que prend le, le médecin pour se protéger lui-même et non pas pour agir dans l'intérêt du patient. Parce que notre souci majeur en tant que médecin, c'est d'agir dans l'intérêt du patient et pas dans notre intérêt. J'adhère à ce que vous venez de dire. Sauf que justement, dans mon esprit et peut-être dans d'autres potentiels patients en Tunisie, cette judiciarisation peut-être pousse à être moins laxiste vis-à-vis de certaines choses. Ça veut dire quoi être moins laxiste vis-à-vis de certaines choses C'est une anecdote en quelques phrases. Mon fils devait, Il devait y avoir une intervention médicale sur mon fils. Euh, mon médecin m'a conseillé la clinique. Euh, J'ai dit, je préfère pas si on peut faire ça à la maison. Euh, je crains les maladies nosocomiales, euh, enfin les infections nosocomiales. Ça, réponse dis, pff, on en a pas assez en Tunisie, euh, vous pouvez vous rassurer. J'ai dit non, le problème c'est qu'en France j'en entends parler toutes les semaines parfois je veux dire, plusieurs jours d'affilée. Et, et le fait qu'on n'en parle pas en Tunisie, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas le fait qu'on en parle. Donc, euh, et le fait de ne pas en parler, euh, je pense personnellement que c'est le reflet d'un certain laxisme. Euh, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est donc le produit d'un certain laxisme au niveau de ces infections nosocomiales. Donc, la, la réaction de l'autre côté, c'est que les gens, justement... Euh, euh, par cette judiciarisation, euh, par cette crainte euh, euh, induite euh, par euh, ces procédures-là, et je vous assure que je ne fais pas une plaidoirie pro-domo là-dessus, mais peut-être que ça pousse à accélérer la prise en charge euh, de ces risques d'une manière moins laxiste. Merci. Bah, tout à fait, justement. L'avantage de, de ce phénomène, c'est maintenant de pousser à réfléchir comment... Euh, Aller de l'avant, aller de l'avant, c'est bien discerner la thérapeutique de la faute et justement euh, préparer le terrain pour le dédommagement de la faute sans, sans, sans faute, de, du dommage sans faute, tout. Dans, dans tout ça, il y a effectivement quelque chose de positif qui est donc amené à réfléchir sur des solutions. Et le, actuellement, le ministère prépare un texte un peu dans ce sens. Je vais revenir aussi sur la communication de mon collègue et ami et nous avons travaillé ensemble au Conseil National de l'Ordre des Médecins pour dire que le médecin est justiciable comme toute autre personne, que soit les, toutes les professions sont justiciables et de plus en plus les médecins mais la justice c'est à dire euh, euh, présenter un médecin devant ou pour un acte qui est qu'il a commis, euh, ne doit pas être faite, parce qu'actuellement, en Tunisie, c'est pratiquement... On est justiciable devant les médias. Il y a des dérives médiatiques, où il y a des procès sur euh, des, des, des chaînes de télévision et de radio tunisiennes, où on, il y a des, des, des dossiers qui sont en instruction et qui sont jugés pratiquement pour condamner les médecins. Ça, c'est inadmissible. Et les instances qui contrôlent aussi les médias ne font pas leur rôle, c'est-à-dire qu'il y a plein d'instances sur le papier, plein de, de règlements et de lois qui sont sur le papier, mais elles ne sont pas appliquées. Le médecin est justiciable, et ceci est important pour les soins et pour l'avenir des soins en Tunisie, et ça poussera les médecins, parce que les médecins aussi doivent être accrédités, et c'est l'évaluation des pratiques professionnelles dont on n'a pas parlé, et qui est très importante, et qu'il faut préparer en Tunisie. Et en amont, c'est la formation médicale continue parce qu'il n'est pas normal qu'un médecin qui sort de la faculté ne soit pas en formation médicale continue. Il y a un dicton euh, tunisien et peut-être euh, arabe qui dit que euh, l'apprentissage se fait du berceau au tombeau. Et ça, ça concerne essentiellement de façon très importante, la médecine. Parce que la médecine évolue pratiquement mensuellement. Il faut se mettre à jour pour les, les, les patients. Et ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, signer un accord euh, préalable ou euh, avec un malade ne veut rien, absolument rien dire. Euh, moi, je suis chirurgien pédiatre. On en a discuté longuement dans les sociétés scientifiques pour essayer de sortir qu'est-ce qu'il faut dire au malade et sur quoi il va signer. Parce que si vous faites n'importe quel acte, ça peut être de la complication simple jusqu'au décès sur la table d'opération un truc comme ça. Alors, si vous lui parlez de tout ça, le malade ne signera pas. Donc, euh, dépend, euh, il les... Mais il faut l'informer et l'informer clairement clairement et avec compréhension. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui, Monsieur, vous lui, lui dit et son bénéfice. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, voilà ce que je voulais euh, absolument quand même, Il y a un grand déficit de communication et de compréhension mutuelle entre professionnels. Et les usagers et donc les patients, il y a un, y a un fossé, au-delà des cas particuliers ou de relations individuelles euh, soignants-soignés qui peuvent exister parfois entre un médecin et un soignant. Mais en général, en général il y a un fossé. Et Jean, le constat a été là. Et en réalité, et chacun s'est repris. Les, les, les usagers sont devenus agressifs et, et, et, les, et, les, et les professionnels sont dans une situation d'autodéfense. Il faut sortir de ça. Pour sortir de cela, il faut probablement mettre en place ces mécanismes de dialogue, de communication, tenir compte que le patient a maintenant des droits que peut-être ne s'exprimait pas avant, dont il faut tenir compte, qu'il doit être informé, qu'on doit communiquer avec lui, qu'on doit lui expliquer. Et je pense aussi, un aspect important, parce qu'il a été proposé durant le dialogue social, mais il n'a pas été capté, cette histoire de médiation, c'est absolument essentiel. S'il n'y a pas la médiation, un mécanisme de médiation, ben, ben tout va à la justice parce que l'incompréhension, elle est là. Pourquoi voulez-vous que les gens qui ont tiré à la médiation, que les gens ont compris comme ça a été dit, les gens, parfois, simplement, ils sont dans la douleur. Ils ne cherchent pas nécessairement une compensation financière ou à mettre quelqu'un en prison. Ils veulent simplement comprendre. Si la médiation est là, elle peut comprendre 90 des problèmes déjà sont réglés. Et je pense que cette histoire de médiation, il faut vraiment faire un plaidoyer pour que ça puisse exister dans toutes les structures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc merci à nos trois conférenciers. Merci à mon collègue d'avoir commodéré, je dirais, cette session. Et merci pour votre activité et votre patience.